Bonjour à tous, c'est Novel. Je vous souhaite la bienvenue sur cette partie numéro 5 du Let's Play de Halo 2 Anniversary. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec un abonné, un grand chanceux qui a été sélectionné, et je vous présente... Delta117. Bonjour Delta. Coucou, coucou. <rire> un, petit Alors, peu, un petit peu euh, timide le Je vais le vite fait, je, je présume. Je t'en prie, euh, vas-y. Je vais pas gueuler non plus dans mon appart à faire réveiller les voisins. Après, ils vont oh. contre les murs et tout. Ça, Moi, je dis, motive-toi. Motive-toi, Motive on va sauver la planète, ouais. l'univers. Motive-toi. Bon, d'accord. Bon, ben, alors, je vais me présenter. Euh, Delta 117. Euh, le Delta, c'est pour l'escouade Delta d'un garde à fort Et 117 pour ben, le major. Oui je sais, bon, c'est pas très original, mais bon, quand, quand on n'a pas d'originalité, on fait ce qu'on peut. <rire> Après, comment je l'ai découvert à <rire> Oui, quand, quand j'ai découvert à l'eau, euh, C'était quand j'avais 4 ans environ, et je jouais en coopération avec mon père à l'époque sur la, sur la première Xbox, ça, ça remonte. Ah oui, oui, Et vrai depuis, que... ben, j'ai jamais 3 ans. Ok. Et du coup, tu as joué jusqu'à... tu as oui. fait tous les Halo euh, Tous, sauf Halo 5, vu que je n'ai pas de Xbox One. Ah. Est-ce que tu as fait Spartan oui. Runner Spartan Runner ah hein. ah! c'est pas de la borne à card. De quoi? C'est pas de la borne d'arcade? Non, non, non, ça c'est Fireteam Raven. D'ailleurs, faut que j'y aille avec Blue, Blue. <rire> si, tu, si tu regardes encore cette vidéo, je promis, je t'ai pas oublié, mais je te jure, on va y aller ensemble. On se prévoit un week-end et tout. Euh, non, non, le Spartan Runner, tu sais, c'est le petit truc, bah, ils l'ont mis sur Xbox, il est gratuit en plus. C'est le. Et sur PC, je crois aussi. Et de base, il est sur Android, Andro -Android 2. Pardon. C'est un petit runner, en fait, ah bon. tu fais ce que sauter tirer, mais t'as plusieurs plusieurs types de missions, c'est... Il est sympa, hein. franchement, il est sympa, il a... il... Tu... ça passe le temps aux en... toilettes, on va dire. Putain, j'ai jamais entendu parler. T'as un Android On t'entend sur Android, euh... Euh, oui, ah et bah justement, voilà. je connais que Spartan nation et Spartan Strike, c'est tout. Ah oui, non, non, non, non. Bah, je, je sais même plus s'ils sont encore, ou peut-être sur tablette, mais sur téléphone, en tout cas, ils en je crois qu'ils n'y sont pas. Non, bon, enfin... Crois. Voilà, du coup, tu regarderas, et puis, bah, pour ceux qui n'étaient pas au courant, par contre, c'est, je crois que, enfin, l'histoire, voilà, il n'y a pas d'histoire, enfin, c'est pas canon, c'est pas de l'officiel, etc., je crois que c'est des fans, alors, c'est peut-être validé par 343 pour, comment dire, pour exploiter la licence, après, je suis pas au courant des de comment ça se passe, mais bon, honnêtement, ouais, enfin, c'est sympa, ça passe le temps, c'est mignon, c'est le genre de jeu qu'on fait quand, voilà, on n'a pas trop le temps que c'est pas une vraie concurrence, quoi. Il s'inquiète pas. Oui, bah oui. Ah, bah, c'est pas Nintendo. <rire> euh, <rire> Nintendo, si tu m'écoutes, désolé. Hein, J'aime Mario. Enfin, voilà, toi. Euh, du coup, oui, on va quand même passer, parce que les gens sont venus là pour le let's play. Euh, bah, tu, ouais, tu es aussi. un grand chanceux. Tu ouais. es un grand chanceux, parce que comparé aux autres vidéos, tu as trois missions. Tu n'en as pas oui, une, tu n'en as, as pas deux, ni quatre. Tu en as trois. On peut avoir une mission. J'en mets 203 comme comment tu? Voilà. Et comme dirait, euh, Jean, merde, je sais plus comment il s'appelle, Jeff, Jeff Tuche. On peut, on peut avoir une mission, mais pas deux. Bon, on peut avoir deux missions, mais pas trois. Si t'as la ref. J'ai pas du tout la ref. <rire> <rire> Les Tuches, euh, une pub qui mettait au cinéma pour, euh, je sais plus quoi, des cartes bancaires ou des conneries comme ça. Pardon, euh, voilà, du coup. <rire> voilà, allez, référence Tuche, c'est fait, merci. <rire> Du coup, du coup, nous allons donc partir sur zone de quarantaine. Ensuite, bah, le faux et la révolte qui sera finie. Bah, c'est pour ça, c'est le petit niveau bonus de la vidéo qui va bénéficier d'un gros, gros skip. Du coup... il oh, y a un crâne qui est activé. Euh... Oui, bah, oui, en fait, ouais, je viens de voir, c'est de ma précédente, bah, si tu l'as regardé d'ailleurs, hein, vu que t'as dû t'inscrire, c'est de la précédente vidéo avec euh, regret, tu vois, donc euh, ouais, c'est vrai que euh, bah, là on en a pas besoin, donc on peut le relever. Voilà, après si tu veux, si, si tu la vie, je peux te mettre toujours mais non, mais le crame, le crâne Scarab, hein <rire> Non mais en fait, euh, <rire> je, je pensais au crâne de Spoonnick, si t'es activé, ça on en fait des grenades jump, tu partirais à l'autre bout du monde. <rire> oui, c'est vrai. Sinise, un grenade jump. Bah, après, il y a des trics Il y des on peut toujours. Non, non, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup de tester. Donc voilà, mettez pas de crâne sur la mission là. Euh, du coup, bah tu, tu c'est bon pour toi T'es prêt Moi, ouais, je suis prêt. Ok, bon bah, allons-y alors. Alors, objectif 15, de temps 15 minutes, zone de quarantaine. 15 minutes. C'est parti. Alors du coup, ouais, t'avais commencé, donc t'as pas fait Halo 5, on profite du chargement. Tu n'as pas fait Halo 5, euh... ouais. du coup, ah bah tu parlais de Spartan Assault Spartan Strike, tu les as fait euh, j'ai fait le premier, je sais plus quel, c'est sais les deux. Euh, je crois alors... que c'est Spartan Strike le premier. Honnêtement, je serais fait le pas fait de le premier sur... Le deuxième, je me suis dit, euh, ouais, je le ferai un jour, euh, quand j'en aurai envie, quand j'aurai le temps. C'était ah. il y a deux ans. D'accord. Bah, bah, je, je crois fait. que tu les as, du bah, sur, P... sur le PC tu les as oui, sur Steam. Euh... Ah non, je moi je passais Steam, par le Windows Store. Ah non, c'est si J'ai les deux. Ah ok. Ah, je les avais pris par le Windows Store. Euh... Et je crois qu'ils sont dans le Game Pass en plus, de toute façon. Pour ceux qui ont le Game Pass Ultimate, je crois qu'ils sont dans le Game Pass. Bon, bon. A vérifier. Voilà, à vérifier, forcément. Parasite humain, peu importe. Vous devez trouver l'icône, ouais. L'icône sacrée est au centre de cette zone. Il nous la faut pour le grand voyage. Nous allons nous frayer un chemin à travers cette vermine. Récupérer l'icône et brûler la pourriture qui se dressera sur notre chemin. Trop chapillé, ce parasite. J'espère que vous savez ce que vous faites. Avant, Hop, euh, du coup, c'est parti. Euh, c'est parfait. On... T'as pas de ping, c'est bon, tout va bien Non, du tout, c'est me là. ouais, du coup c'était mon problème. Alors, désolé, on a du cut. <rire> euh, voilà, on a eu un légis souci de... de connexion. C'était un peu injouable. Euh, du coup, vous prenez le Ghost, hein, comme euh, voilà, comme vous venez de le voir en fait, et vous rushez. Vous cherchez même pas à comprendre les ennemis, c'est vraiment secondaire. Vous ne vous faites que ceux qui sont nécessaires. Ou si vous restez bloqué là, un peu comme moi, comme je suis en train de faire euh, des conneries. Sinon, sinon, sinon, bah écoute, euh, le temps de rocher, on va pouvoir, pouvoir discuter tranquillement. Hein Allez, Delta. Euh, je du coup, euh, on... Delta... On a ah beaucoup. je vais me posais une question. Je vois tous les risques qu'on prend, là, en tant... en tant que Spartan. Je veux dire, on est quand même les sauveurs de l'humanité, on est d'accord Ouais. Euh, à, ton point, oui. à ton avis, c'est quoi notre salaire euh, Très bonne question. Mais à vrai dire, on n'a pas vraiment de salaire, vu qu'on est, euh, qu est considéré comme une arme de l'UNSC. Enfin, ça, je, je terrorise, hein. je ne sais pas du tout. Mais vu ouais. qu'on est des armes de, de l'UNSC, en fait, on est toujours dans le rôle de l'armée, etc. Donc, en fait, euh, techniquement on n'a pas vraiment de salaire, vu qu'on est euh, nourri, euh, logé et blanchi par l'armée. Enfin, par l'UNSC. Ah ouais. Bon bah vous savez qu'à partir des années 2500, ne vous engagez pas. Donc prévenez vos descendants parce que... Par contre, la retraite, à mon avis, ça, ça doit carburer. Ah bah oui, c'est... Non Merde <rire> bah oui, mais non, mais t'as avancé, avancé, avancé trop vite du coup, bah c'est bon. Euh, C'était juste pour montrer le ghost. En fait, voilà, vous faites des petits. Vous tournez hein, pour passer le ghost. Donc, euh, si vous voyez. Enfin, si vous avez vu. Euh, le reste de la partie. Fin de la partie. Cette salle passe au ghost, hein, facile. Enfin, facile. Une façon de parler, c'est pas tout. Mais voilà, le ghost euh, le ghost peut passer. Faut juste faire gaffe aux sentinelles là quand vous tombez ici. Ou bah, si par exemple le ghost ne veut pas. Voilà! Voilà, qu'est-ce que je disais Le truc, je le retourne six fois et je meurs. <rire> c'est un, tr... <rire> un truc de dingue. au cadavre. Ouais, bah oui, oui. Vas-y, je te laisse avancer. Voilà. Bon, normalement, le go, c'est arrive jusqu'ici. Vous pouvez encore continuer jusqu'à la prochaine salle qui se trouve au bout. Hop, ouais. ne vous occupe pas du... du machin, là. J'ai toujours pas son mort. Du gros truc. Ensuite... De la euh... Pardon je crois que ça s'appelle une super sentinelle, mais je suis pas sûr. Ah bon Euh. Ouais. Je, crois que je me renseigne. J'ai déjà dit ça dans la vidéo d'avant, mais. Je, toujours... je l'ai toujours pas fait. <rire> Donc voilà. J'attends que quelqu'un me le dise en commentaire, j'ai un petit peu de faim. Je veux pas me cacher. Hop, ouais, euh. Ouais, je me ferais pareil si j'étais toi. Hum je... je ferais pareil si j'étais toi Ah oui, bah oui. Les mains j'étais On connaît bien ça. Oui. Non, il faut se préserver, c'est pas pareil. <rire> voilà, c'est de l'instinct de conservation. Hop, donc là, vous pouvez toujours récupérer un Ghost. Voilà, voilà. Et c'est reparti. On re-rush. Alors c'est possible, vous pouvez, si vous voulez être un peu plus safe, euh, vous le faites à l'apparition. Disons que niveau puissance de feu, voilà, c'est pas, pas la même chose que qu'un Ghost. Toujours du rush, en fait ce niveau est simple, c'est un petit peu comme... Euh... Merde comment il s'appelle Euh... La révolte Non, c'est pas... Non, c'est pas de les... là, quoi C'est pas les consacrés... Euh... Dans l'eau 2 oh, Je l'ai oublié, je l'ai fait juste avant, je l'ai complètement oublié. Ah oui, des consacrés. C'est l'icône consacrés gros. Euh... Oui. Euh... Oui, euh, le niveau juste avant celui-là, c'est des consacrés. Ouais, ouais, mais c'est celui où il y a tous les descentes, etc., si je me souviens bien. Oui, c'est ça, c'est les ouais, consacrés. Ouais, bah c'est celui-là, ouais, ok. Et, alors, du coup, là, vous rocher bon, c'est un peu simple. On est en normal, mais voilà, légendaire, c'est pas forcément beaucoup plus dur. Faut vous trouvez juste des, petites, euh, des petits passages qui vous conviennent, vous ils doivent chercher l'icône. Allez-y, Arbiter. Je m'occupe de ces vermis. Enfin lâche lâche le mec il se bat avec une épée alors que toi t'es dans ta fantôme hein oui, ben ça... euh, du coup donc là hein, petite technique voilà donc vous suivez Delta il... il est chaud là ça y est il est motivé est. moi je suis chaud patate j'ai vu ça donc petit rebord oh non, dit ça. <rire> Ah ouais, chaud euh, un petit jump accroupi et vous montez ici Donc attendez euh, vas-y dès que, dès que tu montes voilà donc, bon, vous voyez que votre collègue est les pieds dans le, dans le mur, vous continuez jusqu'à ce que vous tombiez, c'est normal. Euh, et voilà, une fois en bas, bah vous attendez la fin du niveau, du coup là il va falloir trouver un petit sujet de discussion, hein, parce que l'ascenseur, j'ai essayé pas mal de choses, et on ne ouais, peut on pas le ça. skip. On devrait euh, mettre musique dans sa sort, tu sais. Ouah oui, un petit ça truc de calme, genre... Oui voilà, c'est ça. Bon, sinon, comme sujet de conversation, on peut poser une. On peut avoir un petit, un petit débat. Vas-y, je t'en prie. Je suis ouvert à tout. Ah bon Tout <rire> Non, presque tout. Vas-y, lance ah, ton bon, débat. Euh, après Halo Infinite, quel sera le prochain ennemi à affronter Alors, avant ce débat-là, moi j'en ai un pour toi. Quel sera oui. l'ennemi de Halo Infinite ah, Je pensais les, les entités, c'est sûr. Ouais, mais. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont bien dit Halo Infinite et pas Halo 6. Euh, je crois qu'ils euh, qu en ont déjà parlé. C'est peut-être confirmé, mais est-ce qu est que ce serait peut-être un entre-deux Comme s'il y avait eu genre Halo 0, Halo Reach, Halo CE, tu vois, je sais pas. Bon, il n'y a pas de Halo 0, ah. mais euh, bon, on n'est jamais et à l'abri. Euh, un spin-off Un spin-off Ça m'étonnerait. On sait jamais, ils peuvent très bien faire. Un spin-off dans, dans l'ère des Forerunners, tiens, justement pour éviter de lire la trilogie Forerunner. Ah, non, c'est pas con ça. Là, bah, ce serait Mais euh, euh, classe. Un spin-off pour, pour éviter de, de lire la trilogie Forerunner, mais avec euh, le, le, le Major. Ça, ça fait bizarre quand même. Ah non, non, non, je disais Halo, mais pas forcément avec le Major. Hein. Ah, Halo Infinite mais... Non. Ah non non non pas infinite on était reparti sur le sur le Halo 0 là le Ah Halo si Zéro. Ouais ouais si vraiment c'est il y a moyen qu'on ait un Halo 0 non, que mais ça parte de Non non mais euh... non mais quand je te parle des ennemis c'est pas le prochain jeu en fait c'est dans l'ordre chronologique euh, de... des événements en fait Après ouais. Halo Infinite à l'ordre chronologique euh, qu'est ce qu'il va y avoir après Et voilà euh, ben alors, moi, ce que j'aimerais, bah, c'est déjà ce que j'aimerais pour Halloween Finite de base. Donc, les entités, ouais, mais voilà, on sait très bien que. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas que ça. Parce que bon, de l'IA, ça va finir en Deus Ex là, faire du piratage, des tout. Trucs... Non, merci, c'est bon. <rire> moi, ce que j'espère, alors c'est une espérance, hein. Attention à ne pas prendre au pied de la lettre, j'ai pas lu tous les romans. Qu'on retrouve soit des Forerunners, ceux qui sont partis. Ah, spoil lisez, lisez la trilogie Forerunner. Ceux qui sont partis là en dehors euh, en dehors de la voie lactée, etc, tout ça, tout ça, ça j'espère, qu'on qu les reverra, que non. pas qu'on entende parler dans que dans des terminaux, blablabla, bla, des codex, en fait, je sais pas quoi, vraiment Comment les voir, comme les robes, parce qu'on a vu le didacte, moi le didacte c'est un chef de guerre, etc, mais le machin, euh, il venait à peine de sortir de son cryptum, normalement quand euh, un forerunner sort de son cryptum, il est un petit peu à l'ouest pendant quelques jours, bon, voilà, on va dire qu'il n'était peut-être pas tout frais, même s'il avait l'air. Mais des Forerunners au top de leur forme, dont bah dont un volastre, hein, qui est sympa. Oui. Et c'est comment l'autre C'est les champs de verdure, je crois, tout ça. Et puis bon, euh, reste... Ouais. Et, le reste... Et leurs gosses aussi Les le... leur enfant Ils ont peu un fils Euh. Oh, tu sais, moi, les gosses, j'ai... Et hey, j'ai vu les allocs, ça rapporte rien en dehors de la Voie lactée, donc perso <rire> Toi je l'ai viré. <rire> Et... Non mais en fait ça, sincèrement je, je me souviens plus, c'est vraiment pas trop mon truc tu c'est. Le, le mec à 2500, il va il se renseigne pour, pour savoir s'il y a des allocs en dehors de la voie lactée. <rire> voilà ça dépend si t'as un si as un immigré du, du nuage de Mage Magellan là, Maligan. Euh, non. Magellan. Ouais Magellan voilà, ça passe pas. <rire> bah du coup, en oh, parlant de ça, euh, ils sont ouais. encore en vie, non, les, bah, les forerunners là Les migrants Ah, les, méga... ah, euh, les forerunners Ouais, euh, tu sais, les... oui, ceux que voit la bibliothécaire, ils sont encore en vie, ils étaient en dehors de la Voie-Lactée, eux, je crois. Oui, logiquement, oui, ils sont encore en vie. Voilà, attends, t'as sauté tout droit Ouais. Donc ouais, voilà, Donc, soit de vous descendez, vous sautez, vous sortez normalement, soit de vous sautez juste là, hein, c'est tout simple. Euh, du coup, bon on va finir la mission, puis on reprendra le débat plus tard, hein. On a encore non, deux non, missions, mais... enfin deux missions, <rire> une mission et une minute pour en parler. Ouais, ah. enfin la mission d'une minute là, euh, la révolte. Euh, Six... 10 <rire> minutes, il est mignon. Divise par deux. Voire 3. Bon. Si. Merci. Attention. Cinématique. Il n'a jamais demandé d'aide non plus. L'index est en sécurité. Akeji, Perez, amenez notre taxi. Marinch, répondez. C'est pas bon du tout. que seront ravis. L'Icône est sous ma responsabilité. Était sous votre responsabilité. Allez, donnez-la moi. Une fin sanglante vous attend, toi et ta race d'incapables. Et c'est moi, Tartarus, chef de qui me chargerai de vous. Lorsque les Prophètes l'apprendront, vous serez exécutés. Quand ils apprendront <rire> Ce sont eux qui m'en ont donné l'ordre. Voilà. Alors, alors du coup nous avons, mis... nous avons mis 9 minutes 48 avec un multiplicateur de temps de 3 du coup le maximum voilà donc euh... oh t'es sérieux attends non non mais non alors ça pas de ça ça ça c'est quelque chose que je n'accepte pas ah oui j'avais pas vu oui tu as vu les scores oui voilà alors Novelastre 1135 c'est entièrement faux <rire> Vous l'avez... Non mais vous avez la preuve sous les <rire> yeux, c'est entièrement faux. Hein Et fait Delta, coup, on a lui coup. par contre, son score est compté. Il n'y a aucun souci ouais. sur ça. <rire> bah Ça vaut le coup. Merci. Oh les frags Oh putain Ouais, on prend on a on a failli faire 343. Et ouais, on aurait dû faire un frag en moins, je pense. Bah Alors mine de rien, tu vois mine de... tu vois les frags, a... j'en ai fait deux, t'en as fait cinq. Sur ouais, une ben mission de 10 minutes, on a tué 7 ennemis. Et je pense que la plupart c'est pas fait exprès en plus. Moi oh, j'ai quand même donné 2-3 coups d'épée. Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai dû tirer. Non, j'ai dû donner 2 coups d'épée. Parce qu'ils m'ont renversé mon ghost et qu'au final je suis mort. Donc euh, bon. En plus, c'était des fracs qui servent à rien. Du coup Bah on va passer à la. Ah, oh, le Fossoyeur, j'avais oublié. La cinématique d'intro le... du niveau. Oh, oui. j'aime oui, c'est la meilleure. Oui, c'est vrai. Il y a des tentacules. Et... <rire> Juste pour ça. Tout. Euh, ils sont pas japonais, désolé. Euh, ça, ça sert à rien. Hop, hop, hop. Ah, quoique, c'est vrai, je sais pas ce qu'il a fait à ces de... pénitents, je sais pas quoi, là, qu'il a, dans... <rire> qu a dans la cinématique. Je sais pas ce qu'il ouais, lui a oui, fait, mais il est tout rouge, hein, il rougit, donc... Mais écoute, c'est une boule, euh, et le au ben, il a besoin de se nourrir, hein, et tout ça. Ah ouais. Après, on ne sait pas de quoi il se nourrit. De... C'est vite même mais en c'est vite la que ça, le fossoyeur mange des boules Pas forcément. Bon, bon, bon, bon. On va arrêter. On va partir du sujet parce que c'est vraiment bon, pas ça. Vrai. Alors, on va lancer tout ça. C'est reparti du coup. Avant que ça dégénère. Alors, euh, c'est combien C'est zone de quarantaine, c'est mignon. Mais j'aimerais bien voir le, re... le score de temps. Et il nous. Ah si. Objectif de temps 20 minutes. Je crois qu'on réussit pas mal quand même. Ouais, on ouais, s'en va. On avait fait un petit train, un petit train avant là. Train. Il oh. Oh. faut vraiment pas que je prenne l'accent. Un petit entraînement. Ouais, ouais. ouais alors que... tu parles en français. Entraînement. Ouais. Euh, ça va très bien. Je, je suis navré. Ouais, oh, ça Toi, pardonne. Merci. Si C'est gentil. Ah, vous avez vu les... Ah, t'en as vraiment des abonnés, ils sont pleins de cœur. Oh là là là là. Oui. Pour 10 euros. <rire> Mais arrêtons de parler Trop de paroles... Et j'ai écouté... À travers la roche, le métal et le ton. Maintenant, je vais parler... Et vous allez écouter. Bonjour. Je suis 2401, pénitent tangent. Je gère l'installation 05. Et je suis le prophète du regret Grand conseiller Hiérarche de l'Alliance Un dépositaire Ici Enfin Nous avons tant à faire Ce complexe doit être activé pour maîtriser cette éruption. Restez où vous êtes Je dois prononcer mon sermon pour que tout fonctionne Inexact Plus de 1,2 milliard de simulations et un tiers réel ont été effectués avec succès. Vous pouvez ouvrir le feu quand vous voulez. De tous les objets laissés par nos seigneurs il n'y a pas plus inutile que les oracles. Ils ne connaissent rien du grand voyage. Et vous ne connaissez rien du confinement. Vous avez fait preuve du plus grand mépris pour les protocoles les plus élémentaires. Euh, ce confinement... Ce grand voyage... Aucune différence. Vos Prophètes ont promis de vous libérer d'une vie infernale, mais vous ne trouverez pas le salé sur cet anneau. Ceux qui ont créé cet endroit savaient ce qu'ils faisaient. Ne vous méprenez pas sur leurs intentions, ou vous périrez comme eux. Cette chose a raison, Halo est une arme. Vos prophètes commettent une monumentale erreur. Mon ignorance a déjà détruit un anneau sacré, démon. Celui-ci ne subira pas le même sort. pas entendre la vérité, je te la montrerai. Il faut les empêcher d'utiliser la clé. Pour cela, nous devons d'abord la trouver. Tu fouilleras un des emplacements probables, et toi, tu fouilleras l'autre. Le destin a fait de nous des ennemis mais cet anneau fera de nous des frères. Ce parasite est inattendu et malencontreuse, mais... Inutile de céder à la panique. En vérité, nous devons nous réjouir. Tous les covenantes doivent se réjouir, car l'icône sacrée est enfin entre nos mains. Grâce à elle, le chemin s'illumine. Notre passage dans l'au-delà le grand voyage approche. Et plus rien ne pourra nous arrêter. Bouh. Tu es le démon. Ah. Alors, regardez bien l'ascenseur hein, qu'ont pris, euh, qu pris les prophètes. Lorsque vous avez les brutes qui montent, vous avez un petit jump, enfin un petit, un gros jump. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, ça ne sert strictement à rien. Le jump ne sert à rien. Mais, mais c'est rigolo. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc euh, dans la cinématique là, l'ophoïeur. Dis-moi. C'est que euh, euh, le major, l'arbitre, était détenu par le Fossoyer. Mais l'arbitre, il n'a pas de masque, n'a rien. Et pourtant, euh, t'as vu le nombre de sports euh, qui, qui se baladaient dans l'air Comment ça se fait que l'arbitre, il soit pas infecté par le parasite au coup de moment euh... Bah vu que le Fossoyeur dirige, entre parenthèses, Enfin euh, tu vois, c'est une sorte de conscience collective, donc euh, il a pas ouais. il doit pas avoir besoin de l'infecter, il faut qu'il le garde euh, conscient, je pense, pour effectuer la tâche qu'il a à faire. Justement, ça serait... Euh, comment dire Il peut pas en, en mettre dans son métabolisme à l'arbitre, mais le rendre inactif, en fait. Alors. Je pas, pas ce, que, ce que je veux dire. Allez, là, faut demander au professeur Raoult, hein, c'est lui l'infectiologue. Ah, j'ai loupé le jump, merde, c'est ici. En fait, dès que ça s'ouvre, vous... vous rentrez et vous sautez. Et... Attends, au pire, un petit un petit bug. Euh... Et. Ah, j'ai pas le temps. <rire> non, non, en fait, c'est dommage. Bref, euh... c'est vraiment dès que la porte s'ouvre hein, que vous rentrez et vous, vous faites le jump. Quoi. Désolé, j'étais concentré sur, euh... sur On va Enfin! <rire> D'ailleurs, euh, la c'est euh, 2400 qui est en genre. Ah, bah, Oui, voilà. Celui qui gère. Euh, qui gère la cellule de crise, etc. Non, c'est pas ça. C'est euh, à, ce à un propos d'une de ses répliques. De et vous, vous connaissez rien du confinement Vous avez. Euh, vous avez ah, euh, pas mal, oui, Le plus vrai. grand mépris pour les protocoles les plus euh, les élémentaires. C'est vrai. Il a Donc voilà. Il faut que vous lui Gardez vous un mètre entre vous et les covenantes. Et le parasite. Euh 2 voire 3 mais on il sait jamais. Que je reste dans le réseau pour trouver vérité. Une galaxie c'est bien. <rire> Ou une galaxie. Accessoirement. Faut vraiment que je trouve une carabine. Ah une carabine convenante enfin ça me manque. Ah bah, suffisé de demander. <rire> Elle est où Hop là là là. Ah par contre là. Euh, là les munitions clés. Ah non c'est mon corruption. Bon du coup faut qu'on reprenne notre débat là. Maintenant, on a, je sais pas combien de temps. Pardon Notre débat sur les prochains ennemis euh, après. Ah après oui, de... c'est vrai. Du coup, moi, j'étais parti sur euh, les Forerunners. Je vois moi, bien, je par que, exemple, euh... les anciens Forerunners revenir et euh, donc euh, plein d'intrigues, blablabla, tout ça, et, euh, et voir euh, les précurseurs. Genre, enfin, juste la tête peut-être euh, de certains précurseurs qui auraient survécu, parce que je crois qu'ils sont pas tous devenu poussière. Hein. De ce que je me souviens, il y en a certains. Mais, bah, à vrai dire, les, les, les précurseurs en fait, ils se sont installés dans plusieurs galaxies. Ouais, c'est ça, oui, ils sont éjectés, mais il y en a, et de ce que j'ai lu, enfin, de ce que je me souviens de la lecture, c'est, il y en a certains qui se sont transformés en poussière, tout ça, pour... Euh, comment dire Pour survivre, quoi, hein, euh, etc. Donc, est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres qui auraient fait autre chose Qui s'en serait sorti quand même, normalement, on va dire et du coup qui serait toujours vivant et qu'ils disent Et que Et tu vois ils se disent bon les mecs ça fait 10 millions d'années On va revenir taper des On va venir taper de, de la galaxie toi On va bien reprendre le contrôle Ce serait cool Je pense que ce serait cool Ou alors euh, tu euh, Merde comment dire euh, Tu sais que les Forerunners et les humains ont été créés pour euh pour qu'il ne euh, pour qu euh, merde, Possède le manteau de responsabilité dans la collecte. Alors, alors non, là, là, je te coupe. Ils n'ont ah. pas été. Ils ont été créés. créés un peu comme ça, tu vois, c'est. Euh, oui, par les précurseurs. Voilà, par, par les précurseurs, mais pas pour avoir le manteau de, de responsabilité. Ils nous ont euh, donné le manteau bien. de responsabilité aux forerunner parce que c'était les plus évolués et que voilà, ils le faisaient, ils passaient en mode pacifique et tout ça, tout ça. Et oui. après, lorsque les Forerunners ont... Comment dire ils sont devenus trop arrogants. Ouais, légèrement trop arrogants, Et ils... là, ils sont, ils ont voulu donner le manteau aux humains. Mais après, les humains, ils étaient pas forcément prédestinés. À moins que les précurseurs soient vraiment des dieux omniscients. Enfin bref, il y tout le travail là-dessus ouais, euh, Bon c'est à peu près ce que je voulais dire. Okay. Ouais, donc Et la petite en, fait, qui, qui, voilà, il, en fait, ils font ce que si je me rappelle bien, c'est qu'ils font ça dans chaque galaxie. Oui, oui, ils sont arrivés dans notre galaxie il y a donc, je sais plus, ils... 4, 4 milliards d'années, une connerie comme ça. Donc il est possible euh, qu'il y ait une nouvelle une euh, convenante, mais l'équivalent d'une inscondante qui vient d'une autre galaxie, justement. Ah ouais, mais là ça touche. C'est déjà le voyage. Euh, comment dire Bon, après, ça peut se passer euh, genre. Euh, je sais pas, avec des Spartans 5 par exemple, le, euh, loin dans le temps. Genre, euh, Sarah Palmer, tout ça, ils sont tous morts déjà, de vieillesse. Ouais. Ça se passe avec de nouveaux personnages euh, humains quoi. La technologie a considérablement évolué avec euh, la technologie Forerunner et Covenant. Et il y a aussi ah bon. l'accès au domaine, vu que euh, ils ont trouvé le domaine. Ouais, enfin, pour le moment, il y a Cortana qui a accédé et qui. Major! Grabé. Oui, justement, après à l'Infinite, je te parle. Pas, pas de All infinite ouais ça à voir euh, à voir comment ils vont faire ça attends je suis Ouah, je suis merde je suis perdu t'inquiète ah euh, oui pris mais bon oui coup. mais moi j'attendais en haut putain, je suis un homme j'en ai marre j'en ai mis, je suis un putain et oui voilà du coup ce que enfin déjà qu'on s'occupe des forerunners qui restent s'il y en a ou qui soient avec nous toi qui a un retour de précurseur et que le forerunner se dise euh, on revient donc moi, là il faut revenir les pense, deux euh... Je pense qu'on les verra dans l'infinite, ceux-là. Les Forerunners Ouais. J'espère, Les j'espère. de Forerunners, je euh, pense qu'on qu les verra dans l'infinite. Parce que j'ai rien contre les Prométhéens, ils sont classe. J'ai vu des mecs qui faisaient des super cosplay. Mais sinon, à part ça, voilà. Le, juste les Prométhéens, j'en ai marre. J'en ai marre du Prométhéen. Voir du Chevalier et tout, tout petit Conti, non, non. Vraiment, voilà. Le Parasite, je sais pas. C'est a l'habitude. Bah attends, par contre, ouais, je crois que c'était au milieu, il faut d'abord éliminer. mise Hop. Je crois qu'ils venaient d'en bas. Ouais, ah non, non, ils attendaient un peu, mais il y en a aussi qui viennent d'en bas, mais euh... Major, allez au niveau inférieur. Les attends, t'es sérieux Oui. Attention garde. Bah on bah, a pas fait on va pas fait de une... milieu encore. Ouais, bah, à mon avis, ça doit être aléatoire. Ah, c'est pour ça que j'aime pas ce niveau. C'est la partie aléatoire, tu peux pas prévoir ton ta run. Et merde. Bon, euh, ça. Allez, on va libérer les oeufs là. Allez, met un petit c'est vrai qu'on peut tous les faire comme ça. Ça <rire> économise des mines. Ouais, enfin, bon, on est en normal quoi. Donc... Ah oui, désolé au fait, hein, je précise. Euh, pour le moment, il n'y a pas trop d'astuces, de tricks. Hein, donc euh, voilà. Débattez avec nous sur le futur d'Allo Infinite. <rire> enfin, le futur d'Allo. Sur Halo euh, ouais, Infinite. bon ouais, après. La question c'est. Et après Halo Infinite. Oh, ouais, les deux, bon, les deux, les deux déjà Halloween déjà ouais, Infinite. Il faut qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance pour ce qui va arriver. Ah, je vrai, je les suis pressé là, là. Je suis pressé. Je me dis, j'attends novembre. Tu vois, honnêtement. Je pense novembre, ça va bien. Octobre, novembre, moi. je pense qu'on l'a. Non, je décembre, hein, je pense. Non, pop faut qu'ils arrivent ça, à vendre ouais. avant Noël et ensuite refaire les. Vrai, il y a euh, 5, je te rappelle. Pour Noël. Faut, faut le temps de faire Cyberpunk avant. Non mais non, mais moi ça à l'Infinite, j'ai déjà, je me suis déjà mis un budget de côté pour la, bah la, la, la console déjà et prévoir une collector de euh, Infinite qui d'ailleurs sincèrement, elle a intérêt à déboîter. Genre, genre l'édition légendaire, elle a intérêt non, à non, déboîter. Hein on légendaire, mais sans le jeu. Et... <rire> Honnêtement... <rire> non, non, non, non, c'est... Alors, non, non, déjà... légendaire avec le jeu vendu à part. Non, non, Après déjà, il euh, y avait le jeu dedans. Mais on ah, est Ah, mais mate, euh, pas enfin, là, je te parle, le jeu n'est pas du tout, en fait. cest à qu'il faut l'acheter en trop part. Ah, non, non, non, le jeu est dans la collecte... Dans la légendaire d'Allo 5. Hein. Non, je te parle pour Halo Infinite. Quoi Mais pourquoi il y aurait pas quoi ben, Bah, comme ça. Ah ah merde il m'a lancé la place Ah c'est bon. Non ah, non mais après c'est vrai que t'as le steelbook, book. Et enfin euh, pour le cas c'est le cas pour Halo 5. Hein. j'ai rien contre le démat. On va pas se lancer dans le débat là mais j'ai rien contre le démat parce que déjà la poussière c'est chiant à en faire. Genre j'ai déjà ma statue. Euh, mes statues Halo à dépoussiérer, déjà pas mal. Oh, Par contre ouais le, le fait qu'il laisse pas le choix aux gens de, de l'avoir en physique ou en dématérialisé. Je sais qu'il y en a beaucoup encore, hein. c'est encore le cas, surtout avec les rétro-gaming qui montent. Il y en a beaucoup qui aiment avoir les versions physiques de leur jeu. Et surtout pour la connexion Internet en fait. Imagine le, le gars, il a encore la DSL, euh, il habite à la campagne. Euh. Le mec, il est, la DSL, il a euh, 400 kg par mois, enfin, euh, ouais, par mois, j'ai dire. Ah non, par mois, non. <rire> c'est un peu de l'abus. Hein. 400 ouais. kg par seconde. Et encore des fois, ça pète beaucoup. Ah mais, on va pas se mentir, la plupart du temps, temps. c'est tu lances le jeu, le jeu il fait simplement office de clé cd, c'est tout. Euh... Là, as, maintenant t'as combien de jeux tu mets dans la console, tu dois quand même télécharger. Ah mais ça, tu, tu parles des mises à jour même pas forcément. C'est pas euh, ça maintenant, à... c'est la plupart du temps tu... Ah non, pardon, c'est pour les, les jeux 3-6, je crois, non euh, de... Ouais, pour les jeux 360, ouais, c'est... Euh... C'est... Ouais, c'est... mise à jour que tu fais, juste. Euh, le jeu, il est directement dans, dans le CD. Ah, je sais plus. Je croyais que... Bon, enfin bah, tu vois, du coup, ça fait tellement longtemps que je mets pas... Que j'ai pas mis de physique. Le seul jeu qui me reste en physique, c'est Trial Fusion. Que d'ailleurs, hein, faites-le, je le conseille. <rire> bon, il faut Tryhard, hein. C'est violent, mais il vaut le coup. Fait. Hop, ah oui, voilà. Alors, premier, premier, premier, on passait par la gauche, c'est ça. Hop, toi là-haut. Avec un joli grenade jump. Ouais. D'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas moyen de le faire sans, parce que tu vois, as t'as les petites racines, là, s'il y a moyen de sauter dessus, c'est sympa. Pas grave. Hop là, ouais, du coup, c'est bon, ça passe sans, sans, sans, sans grenade jump. Ah ouais, Ah oh, bien vu. Nickel. Donc, soit coupé hop là, voilà. Alors, on, on s'était entraîné hein, pour le tricks, et du coup, on en découvre un autre, donc ça fait plein C'est cadeau. Ah bah, oh euh... c'est cadeau aussi, Terminal. Si tu l'as pas fait, hein, c'est tout Ouais, euh, tout fait, justement. Ok, nickel. Après, il n'y avait pas de la statue Cortana hein, tout au fond, là-bas Si, il y a une... poupée.. Euh, si, si, si. bah là, vous pouvez suivre le la vidéo riz. d'Eri, c'est tout au bout, euh, par là-haut. là En fait, c'est une poupée, c'est la poupée Cortana. Alors, attends, est-ce que c'est dans la salle-là ou la prochaine Je crois que c'est celle-là. Hein. Et enfin... on n'est pas obligé de la faire un légendaire pour la voir. Euh... En plus, on, mis mis... Oh, en on avait testé. Euh... Eu on l'a fait en normal. T'as eu le oh, succès alors qu'on l'a fait en normal. Non, mais non, en facile. On l'a fait en facile. Ah, ah oui, tout, oui, tout. oui, bah, oui. Oh putain, bon, mais... non, ben, on l'a fait... fait en facile. Oh, mais, mais tu vas va faire les vidéos à ma place. Là, j'arrête pas de me planter en ce moment. Allez, là-haut, il y a les autres machins qui arrivent. Hop, alors là, par contre, on prenez pas le chemin normal. Comme ce cher Delta me l'a montré. Voilà, on passe au-dessus, on s'ennuie pas. Oh, j'aime. C'est croisière. Hein. Sérieusement, c'est croisière. Oui. Ça, là, c'est les trois missions. Alors, juste avant, c'était bah, du rush. Du simple rush, en fait. Avec une attente. Là, vous passez au-dessus. Vous vous, fait, vous embêtez pas avec les ennemis. Et la mission d'après, vous la faites en 4 minutes. Sérieusement. C'est pas, pas le bonheur qu'on vous donne. On vous donne du bonheur. Moi, j'apprécie beaucoup. Tu aimes le bonheur Oui, j'adore le bonheur. Moi aussi, j'aime le bonheur. Ah, c'est bien. On est tous les deux rois, alors. <rire> bon, bah, montent le bonheur ensemble, là, écoute. En moment, les Allez, faisons du bonheur ensemble. Le ouais, non, attends, on s'en euh... ouais. Tac. Euh... Là, on va dire qu'on face. Ouais, c'est gros rush. Mais, à mon avis, légendaire, euh, on se fait rapidement tuer. Ouais, je pense qu'on est légendaire. C'est là qu'on se dit... Ah, si on jouait avec l'arbitre, <rire> on aurait le... Ah merde, c'est vrai qu'il devient enragé ce con. T'inquiète pas, je l'ai ninja. Ça fait plaisir. Coucou. Sniper à couvert. Hop. Hein Alors, non, du coup, bah, idem, hein, c'est le même. Euh, c'est le même principe. Pour les... Pour les chasseurs. Le grand royaume. Ouh, Ouh, Ouh là, Et aussi, ça, la, la petite astuce euh, le sniper covenant contre les chasseurs, euh, c'est super puissant. Hein. Oui, Ah le Bordel. Ah non, mais je suis tombé, j'ai fait j'ai fini du raid. Donc euh, je te laisse continuer. Ouais, es, attends autant, je te vois. Ouais, t'es là. Est-ce qu'il y a moyen de reprendre par ici ou pas Normalement, ah. il oui. y a des Ouais, il y a un côté. là-bas sous le bouclier, non Ah, là c'est au poil de enfin c'est Pas si je passe par ici, de toute façon, au pire l'ascenseur est un peu plus rapide que les pieds, donc, euh... Ah, au final, j'arrive quand même avant toi. Là, ouais, Je me suis arrêté. Ouais. <rire> ouais, excuse. Alors, alors, alors, alors tac tac tac. Euh... Ah oui, du coup, au cas où vous l'auriez pas remarqué, hein, la carabine covenante marche super bien en headshot sur les. Bon, là il est en rage donc ça rentre pas. Mais sur les... sur les brutes, les armes à énergie, c'est un petit peu du caca. Et là du coup vous reprenez encore une fois à gauche hein. comme quoi c'est juste... toujours à gauche Hop alors est-ce que ça passe Ouais voilà avec un simple oui, oui. euh... saut accroupi, Regarde. ça passe oh. du premier coup La chance Oui On vous, vous contourner oh, voilà. que je suis doué de... je... je suis un bon joueur 2. De... C'est bien Ah merci Je te félicite Tu peux répéter Je te félicite Je promis dès oh. oh. qu'il y a 3 qui sort je oh, oh. je, je t'invite oh, oh, oh. <rire> oh, Il faut pas que j'oublie parce que. Oui. Par contre, alors là les tri. Euh, j'ai déjà vu hein. euh, J'ai quelques-uns des tricks pour euh, skip un peu, ils sont assez costauds. C'est pas du Halo 2. Halo 2 c'est vraiment. c'est une mine quoi. Bon tant mieux. Faut que ça soit un peu dur quand même. Faut savoir. Ninja. <rire> oh pardon, ah, mais c'est Ah je suis coincé Ah non c'est moi. T'as réveillé les grognards les pauvres, ils ouais. <rire> Ils m'ont entendu du coup. Euh... Hop, par contre j'arrive en fin de sword. Tu m'as sauvé la vie. On oh, va toujours la prendre service, tu vois. Non, faut ah. pas prendre l'ascenseur. Ouais, non, mais réflexe. C'est un réflexe l'ascenseur, moi. Attention, remettre. Ouais, j'ai vu. Trop tard, mais j'ai vu. Ah t'es mort Non, non, mais ça va pas tarder. Them. Personne ne Oh, ce one shot dans la colonne là, ça fait mal. T'as fait me tuer au passage. <rire> ouais, c'est pas grave ça. Alors là, lorsque vous arrivez, c'est quoi C'est le mausolée de l'arbitre, ça, non euh, Ouais. Ouais. Euh, là, par contre, c'est obligatoire de. De, de, de tuer les gens en fait, hein. vous ne pouvez pas rush. Si vous êtes assez rapide, le, vous pouvez aller de l'autre côté là où il y a les chasseurs, vous pouvez passer, mais la porte ne s'ouvrira pas. On a, on a fait le test déjà, c'est dommage. Non, la cinématique on ne se déclenchera pas. Oui, Et voilà, pour revenir, c'est tout le monde coup, ça la porte. Pas, ça ne déclenche rien en fait. Hop. Attends, il y a un swordman là qui m'embête. Me, Merde, bon je me suis c'est suicidé qui suicidé. Bon bah c'est il t'embête plus. Boto, est est il toujours non. là pour en service, Hop. Il reste quoi Il reste plus que le chasseur Ouais. Ah, D'ailleurs, il m'a... Il va pas respecter. C'est bon, allez. Faut On a gueulé. Ouais, c'est bon. Courtana, Courtana... La cinématique est déclenchée. Open the door, open the door. Ouais, le checkpoint. C'est marrant parce qu'avec des nouveaux graphismes, euh, la porte est, euh, était de couleur euh, violette pour dire qu'elle était ouverte, alors que des anciens, elle est rouge. Ah, c'est bizarre. J'ai eu l'urban, toi. Coup de bol, m'en fous, je l'ai quand même fait exploser. Ah, c'est... <rire> ouais, j'étais tout chaud. Sérieux <rire> Jouez pas avec Delta, je vous le dis, si vous le croisez, vous jouez pas avec lui. Aïe. As de la chance qu'une cinématique. Séparez-les, un dans chaque fantôme. Tous les espoirs des Covenantes reposent sur vous, maître. Je ne faillirai pas à ma tâche. Oh. C'est le. Le grand voyage. n'attend personne, frère. Pas même toi. Non, si je veux décoller. Alors, du coup, c'était 25. Euh... Je crois que c'était 25 minutes. Hein. Ah mais le score, il a fait pareil. Le ouais. temps, ouais, tu vois, on est encore en multiplicateur de temps x 3, donc voilà. Du coup, là, bah là, c'est boum, c'est succès pour vous. Et la révolte, ouf, oh là, la révolte, comment non, dire, attends, le... le jeu, il t'a pas compté le temps qu'on a fait sur mon écran, t'es à 21, 21 minutes, 44. Ouais, mais je sais pas, je vais même pas, j'irai revoir dans mes scores après, tiens, d'ailleurs, fais-moi la... fais penser à la fin, hein euh... ouais, du coup, bah, la révolte, alors, la révolte. Euh... Je peux pas trop vous dire combien de temps vous loupez, parce que ça fait super longtemps. <rire> en euh... fait, je l'ai pas fait en entier. Je l'ai l'ai plus en entière, euh... c'est un rêve. Un normal, si on prend son temps pour tuer les ennemis pour faire le jeu normalement et tout ça, je dirais qu'on loupe euh, 20 minutes quand même. Ah, quand même. Oh, en légendaire, 20 minutes. Bon, non, on verra fait. bien. Là, de toute façon, c'est temps, temps... Ouais, objectif de temps, 15 minutes. Donc, euh, vous mettez... Honnêtement, si vous gérez, hein, vous vous allez... Vous faites une run, euh, comment dire... Correcte, moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes. Et encore, les 5 minutes, c'est juste pour aller là où vous skippez tout. En fait, vous zappez le niveau, quoi, pratiquement. <coughs> Du coup, plus, ceux qui n'ont jamais fait la mission, je vous conseille forcément de la faire euh, normalement, peut-être une ou deux fois pour vraiment prendre conscience de ce que vous allez louper en fait. Tu me diras, il n'y a rien à louper. Que ça valait vraiment le coup de faire une cinématique pour ça. Non, et même le <coughs> plus important là, la mission, c'est le début, c'est juste là, et après, c'est euh, la cinématique de fin. Oui, ouais, la mission elle est, pas, euh, alors, elle est pas alors du coup. coup. Conseil prenez la sword, et ce qu'il va falloir faire, c'est jouer avec le camouflage. Hein. Donc, vous regardez bien quand je l'active pendant la reine À ah, merde, il m'a repéré. Je crois non, non, il t'a pas repéré. Moi, ah, bon, c'est bon, il avance euh, trop lentement. Voilà. Donc euh, bah du coup c'est parti, hein. bon euh, vous pouvez... Rendre... Attends je, je lance à 30, voilà c'est parti. Ah oh, le con, putain je me suis planté. Ah tu vas pousser donc, MDR. Si vous le sentez, vous, vous pouvez balancer des petits flying swords. Bon, honnêtement, c'est vraiment si vous le sentez. Hein, c'est pas obligé. Une fois ah, nous, passé faut... là, ah, voilà, voilà vous avez... Merde, ma spawn. Il y a vos collègues qui... qui tueront vos ennemis. Alors, vous arrivez dans la grotte, un petit saut sur la lampe, et soit accroupi pour arriver directement en haut. Vous avez deux ouais. grignards qui vous accompagnent. Bon, on s'en fout. Hein. Euh, juste pour faire la flying sword, faut pas avoir une arme de précision. C'est pas parce obligé. que si tu zooms... Oh, euh, un... L'arme de précision, c'est simplement pour pouvoir le faire de beaucoup plus loin, en fait. Bah oui, bah oui, mais il m'empêche de... Regarde-moi ça, c'est gros tas, là. J'ai rien contre les OBS, j'ai du ventre aussi, tronche, Et merde Non, faut pas que je sois... Nouvelle, calme-toi, Noble. C'est Calme juste que j'ai perdu ma sword déjà Ah, t'es mort aussi Oui, je suis mort aussi. Ah, ok, merde. Je pensais que t'allais me sauver la mise, bah non, du coup... Euh... Oh, non, non, j'ai voulu passer en fufu, euh, sauf que je crois que j'ai pris un coup d'épée. Hein il a après la brute à achevé. Regarde, regarde, regarde. Ah c'est bon voilà, ils n'ont pas bloqué. Du coup ouais, en fait le flying, le flying sword, du moment que ton arme elle arrive à locker, euh, qu'elle devient rouge en fait, qu'elle considère que t'as loqué l'ennemi, c'est bon. Tu peux le faire. Euh... C'est juste que voilà, avec un PR, faut... avec un PR ou une carabine covenant, c'est forcément plus efficace quoi. Je... Hop là. Okay, ça... Donc là, je suis toujours. Ah non, je te vois plus. Ah, ouais. Hop là un petit coup de camo, parce que ça c'est chiant passer, sinon. Tac. Et là, vous ramassez. Voilà. Le canon à combustible. Le canon à combustible, alors normalement en deux tirs, vous éliminez les prochains ennemis. Et à partir de là, le trick va se réaliser. Alors. C'est réglé. Vous le gardez. Dès que vous arrivez sur le petit bitonio vol violet, hop, camouflage, vous sautez, soit saut accroupi pour arriver sur le rocher, pour être sûr de ne pas le louper, vous passez en ancien graphisme. Euh, alors, pour vraiment pas vous embêter, hein, surtout quand on est légendaire ici, il un sniper qui.. Enfin voilà, les snipers légendaires sont assez grands. Vous sautez sur le rocher, sur le deuxième rocher. Le but est d'arriver entre.. Ouais voilà. Ouais, entre l'arbre et le rocher. En fait, là, les deux là. Et vous allez devoir ressauter sur la gauche. Alors, premier coup ou pas non, bah non, forcément. Alors du coup, hop... Non, toujours pas, forcément. Attends, ouais. Tac, voilà. Et... Ah, le con. Vas-y, je te laisse faire. Alors, il y a des fois ça... Ah, t'es bien Tac. Non, en fait, c'est contre... Voilà, c'est là. Donc, euh... Ok. Ouais, vous vous mettez vraiment sur l'arbre, bon, en fait. Oui on a à 3 minutes 43, et là, dans 30 secondes, le niveau est fini. Alors, vous voyez ce que ça donne en mode anniversary, on voit un peu rien, donc c'est un petit peu compliqué. Là, pour, pas, pour rester en normal, à ne pas oublier que de toute façon, les textures qui sont comptées, c'est... Là, les textures physiques, hein, pardon. C'est le mode normal, pas l'anniversary. Alors là, on va tester, hein, parce qu'il y a un petit, un, petit, un, petit, un petit easter egg au passage. Ah bon Oui. Alors, en mode anniversary, là, si vous voyez la grosse tache noire... Dès que vous la touchez. Wop, wop, wop. Dès que vous la touchez, vous finissez le niveau. Le but du glitch, c'est de la toucher et de faire tomber votre corps. Et avec du bol, donc vous passez, vous. vous repérez où elle est. Hein. Avec du bol, vous verrez votre corps tomber dans la cinématique. Ouais, Ça, ça fait. Allez, 4 minutes 35. Bon on y va. parti. Ah ça a pas déclenché. Merde <rire> ah, comment passer pour un con <rire> Oh, c'est pas grave, vas-y, on est dessus. Euh... merde. Ah voilà, mais en plus, putain, en plus je me plante. Du coup, ne faites pas, <rire> le trick est loupé, vous l'aurez remarqué. Vas-y, on y va. Merde, on a fait plus de 5 minutes. <rire> je suis dès j'étais trop confiant, là. Bon, c'est pas grave. Tant qu'il comprend l'essentiel. Ouais, après on va l'eau et je est-ce qu'ils ont pris des vrais continents ou ils ont tout fait Pas enfin, à l'arrache, mais presque. Euh, C'est-à-dire les vrais continents bah, Genre, tu sais, est-ce qu'ils ont claqué euh, la vraie géographie des continents Genre, est-ce qu'on peut reconnaître euh, l'Afrique, l'Italie, la Corse vraiment, un... euh, euh, Sur la halo, je n'en suis jamais essayé ça. 10 000 km de diamètre euh, sur euh, l'échelle d'une planète, c'est c'est petit. Hein. Euh. Bah non, parce que la largeur de la mer, c'est 10 000 km. Grosso modo, c'est la Terre, quoi. Non. Ah si T'es sûr euh, Pas loin. C'est un chouïa plus petit que la terre. Est-ce que tu multiplies par pi après Ah oui, ouais. C'est pi, r, au carré, je sais pas quoi, enfin bref, le, la vieille truc. Je crois que c'est ça pour le périmètre. Et du coup, oui, c'est 10 000 x 3,14, t'arrives à grosso modo 31 000 et quelques. Et nous, notre périmètre, il est autour de 40 000, je crois. Euh, notre périmètre, oui, si notre périmètre, enfin, le tour de terre, c'est grosso modo 40 000. Ouais. j'aimerais bien ouais. voir ça en vrai au fait. Des, des photos comparatives en Photoshop euh, etc. C'est ce serait sympa. Si certains d'entre vous maîtrisent Photoshop, ouais, il y a plein de vidéos sur YouTube. Ouais. Genre je rappelle euh, qu'il y en a j'en regardais euh, Ah ouais, copies. mais c'est en tout blanc non, c'est du modélisé 3D tout blanc. Euh, ouais, viteuf pour euh, pour savoir à peu près la, la hauteur quoi. Ouais ouais. La taille des choses. Et bah d'ailleurs, je crois que le, le plus gros vaisseau des univers de science-fiction, c'est de Halo. Hein. C'est enfin le plus gros vaisseau euh, structure ouais, La plus grosse structure. Euh... C'est l'arche. Ouais. Qui la nique arche. tout le monde. Hein. Star Trek, Star Wars, etc. Allez, hop, on va éplucher les patates et faire à manger. C'est Halo ouais, qui domine, mon pote. Et en plus, il parle, il compare la petite arche, pas la grande. Ah, c'est que la petite en plus Il m'en semble oui. Oh, j'ai un doute. Après, j'avais la vidéo il y a longtemps. Je peux confondre, mais bon, ils en ont, ont en fait fait fait C'est que, que la petite mais... arche. Moi, je me souviens que c'était Halo number one, tu vois. En plus avec les montres boucliers, bon, voilà. Allez, euh, sur ce, ça, ça fait 7 minutes, hein, bon. Ne vous plaignez pas, hein, dans les coms, vous voyez très bien qu'on peut très bien le faire en moins de 4, moins de 5, voire même moins de 4 minutes, oui. Allez, c'est parti. Ah, il n'a pas... Il n'est pas passé, <rire> sérieux Non mais, <rire> j'en ai marre. Euh, bah, vous passez un peu plus de temps avec nous, hein, c'est sympa. Moi, ouais, je vous aime bien... Ça se trouve, on n'aura pas le, le truc de temps. J'espère que vous me le, le bien... Non, si c'est 15 minutes, on est large là. On rigole et tout, donc ouais, c'est bon. Ça, on... sert à rien. Si, on l'a s'était vu dans le chargement, c'était moins de 15 minutes. Bah écoute, euh, le jeu il compte pas tes scores, du coup, il peut peut-être nous en rajouter. Hein. Ça, <rire> <'en sais> <rire> C'est pas faux. <rire> c'est un son, mais il <rire> dit ouais, tu, fais, tu tu glitches mon, mon game là. Je t'attaque du plié ton temps. Fois deux. Le temps x2. Voilà. voilà. Ah oui. bah ouais, mais là on tombe pas du coup. Shit. Par les anneaux, arbiteurs, les conseillers, qu'est-ce qui Assassinés par les brutes. Sauvages. Les prophètes n'auraient pas dû leur faire confiance. Mais oui, mais les temps, attends. Non, non, non, non, j'accepte pas ça. Où est-ce qu'on peut voir nos. Non, non, En fait, tu regardes le score. Tu me dis de te rappeler. Attends, carrière, Halo 2, campagne. Ah non, c'est les succès, m'en fout Médaille, stats, Halo 2, classement. Classement, temps de campagne. Ah ouais, campagne. Hop là. Alors j'ai. Ouh Alors en temps de jeu, je sais pas si j'y. Va voir ton temps de jeu en campagne. Mais là, je suis à un point. Je pense que mes descendants ont joué pour moi déjà. Quoi, tant de jeu Ouais, je ouais. En campagne, t'as durée totale de jeu. Je sais pas combien ils comptent. hein. Mais je pense qu'ils compte en convenant. <rire> ah oui, Vous avaient... mais... avez passé une âge de réclamation. <rire> je sais pas, va voir. C'est la deuxième ligne euh... quand tu vas dans le. Stats, tous les titres. Campagne. Ah, moi j'ai même pas été dans tous ah les oui. titres. J'ai juste été à l'eau 2, alors je vais voir aussi. Tous les titres, campagne... Allez mon pote, dépêche-toi. Ah bah voilà, c'est le même chiffre en fait. Toi aussi c'est 23, 67, 71 machin. Euh... Où ça, où ça Dans durée totale de jeu. Ouais, durée totale de jeu. Moi j'ai 99 heures. Ah ouais <rire> Bah écoute, tu verras une fois que la vidéo sera sortie, moi je suis pas du tout à 99 heures. Non, non gros, je dois avoir 2367 jours, quelque chose comme ça. Enfin, je sais même pas si c'est des jours parce que c'est. Ah, c'est pas Ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal euh... mais je joue beaucoup. Hein pour 18 et demi tués. Oh, bah, ça fait même pas un et demi par jour. <rire> là, sur Steam, euh, le, le, le jeu auquel j'ai joué plus de temps, c'est Stellaris et je dois être à 1200-1300 heures. À oh près. le Bats. Euh, je crois, là, celui que j'avais bien squatté, c'est. or pour ceux qui connaissent. À l'époque, euh, Battle Station Pacific, j'étais arrivé 25e mondial. Pas mal. Ouais, j'étais heureux. Transporteur doka représente, pour ceux qui savent. J'applaudis. Fap, fap. Merci. <rire> Mais là, t'as pas applaudi avec tes mains, là. <rire> euh, bah voilà, du coup, hein, c'est c'est tout pour nous. Attends, score total, c'est quoi ça, durée Ouais, non, on s'en fout, c'est les sélections. Ok. Bon, on comparera nos, nos, nos stats euh, plus tard, hein Non, non, la mienne fait euh, 34 cm. Ah, d'accord, c'est beaucoup. Voilà. De rien, toujours un plaisir. <rire> tu veux d'autres je... informations, tu, tu me le dis, je suis toujours là. Aucun souci, aucun souci. Du coup, bah étant donné qu'il ne nous reste plus que deux missions, ce qui nous fait bah, une vidéo, et qui dit une vidéo, dit encore l'un d'entre vous. Donc si vous voulez participer... N'hésitez pas, commentez moi, moi. et on joue ensemble. <rire> non, non, toi je t'ai dit, je te réserve des jeunes place pour l'autre. 3. Ah, Donc n'hésitez pas, pas à commenter ou à me joindre voilà, sur via bah, YouTube, hein, je réponds souvent à vos commentaires, je vous lis, je vous suis, hein, je ne suis pas un gras. Euh, Discord, etc. Même sur le live, hein, du coup vous voyez mon gamer tag. Un petit message, ça fait plaisir. J'aime jouer avec les gens de la communauté. Donc voilà. Sur ce, bah moi je vous dis santé bonheur. Et tu connais la suite, Delta Bisous, buffer avec la langue oh, Oui, mais je parlais de l'autre suite. Ah euh... Vive Garçon Fort, c'est ça <rire> Il ouais, va prendre des baffes. <rire> bon, coup, coute. Coute. Je m'en fous, je te cut. Je, je cut, je cut tout. Comment ça Je, je cut. C'est fini. Toutes les bêtises que tu dis, je cut. Du coup, la vidéo, elle fait moitié moins de temps. <rire> oh putain Non bon plus sérieusement. Allez, Allez je va, ne vous retiens de... pas plus. Sur ce, santé bonheur. Et vive l'eau Tu peux le dire aussi le vive l'eau Vive à guerre sans foire Vive Allo Vive Guerre 5 Vive Allo, l'eau wow, Il l'a dit Il l'a dit Vive l'huile MDR Et non bah alors celle-là non. <rire> ouais. Celle-là elle passe pas. <rire> tu sais, euh, les, les, les gens qui ont pas de charisme euh, qui font cette blague encore en 2020, c'est. Si ça vivre. se trouve, il y en a qui regardent la vidéo, ne les contrarie pas. Bah, ben, si. D'accord. <rire> <rire> ok. <rire> bon, non, euh, Dans tous les cas, je te remercie quand même, hein, Delta. C'était super sympa. Du coup, oh, ben merci voilà. à toi. A une prochaine. Allez, pour Halo 3. Pour Halo 3. Toute la campagne. Euh, pousse pas. Ouh, ce fut intense comme vidéo aujourd'hui. Étant donné qu'il nous reste encore deux missions à réaliser, ça veut dire qu'il nous reste encore une place pour participer au let's play. Je vous invite donc à vous inscrire dans les commentaires pour être, pour être sélectionné et faire partie de la dernière vidéo de cette série de let's play sur Halo 2 anniversary. En attendant, moi je vous dis santé bonheur et vive Halo